Hello les amis, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la marque Anel. Anel avec toute une gamme de séries de produits qui s'appelle la gamme module. Donc là, j'ai avec moi le Creative, Creative Lantern Kit. Donc du coup, je vais vous parler de, de ce que c'est. Je vais faire l'unboxing, je vais l'ouvrir avec vous et euh, on va faire une série de tests aussi Donc avec, euh, avec cet accessoire. Donc je vais monter un petit studio mobile et puis, euh, puis c'est parti. Alors voilà les amis, je vais vous présenter le Creative Lantern Kit de la marque Anel. donc c'est la gamme module en fait, donc c'est toute une gamme de séries d'accessoires pour flash je vais vous dire à quoi ça sert mais avant tout je vais vous montrer comment l'utiliser, donc la Creative Lantern Kit en fait, elle se fixe sur les flashs Cobra. Avant toute chose, avant de pouvoir la fixer sur votre flash Cobra, il faut avant tout utiliser une pince. Donc, c'est la pince magnétique. Donc, c'est une pince clamp. Et en fait, il faut choisir en fonction de la taille de la tête de votre flash. Donc du coup, pour des flashs avec une tête de entre 65 mm et 80 mm, il faut utiliser la clamp 600. Donc la 600 clamp. Pour des tailles inférieures, entre 35 et 64 mm, il faudra utiliser la 360 clamp. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet accessoire est indispensable pour être fixé euh, au flash et fixer la créative Lanterne Kit. Donc du coup, moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire l'unboxing, je vais vous présenter euh, le produit, je vais, vous, je vais faire le montage aussi également et après on va faire quelques tests. Donc c'est parti alors voilà les amis, je vais commencer par ouvrir la pince magnétique 600 clamp, donc c'est parti, hop, alors on a un petit, un petit euh, scotch ici, ok ça marche, donc j'ouvre ça, je découvre en même temps qu'avec vous, donc du coup on a une pince, voilà, qui permet de venir fixer sur le flash Cobra. Donc, du coup, là, j'ai pris un Flash Cobra, j'ai pris le Flash Godox. Le Flash Godox, c'est le V860F. Donc, c'est pour Fujifilm. Moi, je suis équipé de la marque Fujifilm. Donc, du coup, comment ça marche Alors, ça marche comme ça. On a le système magnétique. Et du coup, c'est un système qui s'élargit comme ça. Hop. Voilà. Et du coup, qui va venir se fixer sur la tête de Flash. Donc, euh, je vais faire comme ça. Voilà. Tac. Et voilà. Donc là, le système, il a accueilli... Euh, hop. Donc là, le système, il accueille donc, euh, la pince magnétique qui va permettre d'accueillir la Creative lanterne Kit. Donc, de la marque Anel. Voilà, voilà. Bon, c'est un système qui est... Qui, en fait, c'est une pince... Du coup, avec, quand on regarde bien, hop, je vous montre en détail, c'est une pince, quand on regarde bien, il y a une sorte de, de protection ici, qui, qui évitera bien sûr hein, d'abîmer le flash. Donc c'est un système qui se fait comme ça, ok Du coup, hop, je le remets, tac, je le glisse ici. Voilà. Et donc là, j'ai mon, mon kit. Ok. Ensuite, je vais ouvrir donc, la Creative Lanterne Kit. Alors, pour l'ouvrir, on a. Donc, il faut retirer ici, là. Tac. Alors, pull up. Ok, ça marche. Ensuite, je fais ça. On a, donc, je pense que c'est un système. On va éviter de déchirer la boîte, si possible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a On a la petite carte. La petite carte... Euh, OK, module créative. OK, ça marche. Euh, OK, donc on a la petite carte avant tout. On a donc la pochette, le Créative lantern Kit, qui tient dans une petite pochette. Donc, c'est une petite pochette qui est... Euh, bon, franchement, elle est agréable. Euh, tout le kit tient là-dedans. Donc, déjà, c'est une bonne chose. Ça prend très peu de place. Donc, ça, c'est top. Donc, euh, je l'ouvre. Alors, ah ouais, ok. Donc, on a donc des gels, avant toute chose. On a donc le Creative Lantern Kit qui est là. Et donc, c'est un système qui marche comme ça. Donc, on l'ouvre comme ça. Voilà, tout simplement. Donc, là, vous pouvez voir, c'est une sorte de softbox. C'est un, un peu atypique. Et ça se range comme ça. Alors, franchement, ça, c'est tip top. Ça, c'est une softbox. Franchement, c'est un truc de fou. Avec ça, je peux donc adoucir la lumière, pour ceux qui connaissent à quoi ça sert les softbox, mais je vous expliquerai tout ça en détail après. Donc du coup, alors, du coup sur mon flash, donc du coup j'ai ça, euh, hop, qui se maniette, qui se magnète comme ça, et du coup ça fait ça. Du coup ça fait une softbox, en fait qui vient vraiment adoucir la lumière. Donc du coup je peux orienter, et voilà. Et après, hop, je peux refermer et retirer. C'est bien un système magnétique. Tac. Voilà. Et après, fermer. Je vous montre ça après en détail. Je ferai un petit plan rapproché. Donc du coup, hop En fait, c'est du papier en fait. C'est du papier. Euh, c'est du papier qui vient adoucir la lumière. Hop. Ensuite on a d'accord on a et eh ben on a directement donc soit on choisit de monter ça directement sur le flash d'accord ou soit on a aussi donc il y a un kit qui est par défaut monté un kit bleu donc un, un gel bleu et du coup ça, ça comme ça voilà ok ça marche en fait du coup ça, si on veut donner un aspect euh, créatif à ces images, donc un aspect de couleur, en fait, on pourra utiliser des gels ici. Et donc, en fait, c'est magnétique. Donc, du coup, une fois que la pince est montée, hop, je peux mettre ça. Et du coup, je peux mettre ensuite... Euh, alors, il faut que je prenne le coup de main. Voilà. Donc, après, je peux mettre ça. Et du coup, hop, on va avoir tout de suite en fait une lumière, une softbox avec un filtre bleu. Donc là, si je flash, voilà. Normalement, vous voyez la lumière, elle est bleue, en fait. Donc là, du coup, ça flash bleu. Ça donne des effets créatifs. Donc là, je vous ai montré rapidement pour voir ça. Donc du coup, une fois que j'ai fini, tac, ma softbox, ma softbox est comme ça. Et là, j'ai mon, mon adaptateur avec le gel. Du coup, ce qui est a d'intéressant, c'est que dans cette pochette, on a aussi toute une gamme donc, de gel. Par exemple, si je veux du rouge, Là, je peux mettre du rouge à l'intérieur. Si je veux du vert, je peux mettre du vert à l'intérieur. En fait, il y a déjà toute la gamme. Donc là, j'ai du violet. Et là, j'ai du bleu qui est pré dessus. Alors, le bleu, après, il faut juste voir. Donc, je pense que c'est juste en appuyant dessus. Comment il se retire Ah ouais, ok. Donc, en fait, il suffit de tirer. En fait. Donc, il faut le mettre comme ça, hop, et comme ça, voilà, et après, on pousse par l'arrière, et on peut récupérer le gel, par exemple, si je veux mettre du rouge, alors, du rouge, je vais le mettre comme ça, donc, du coup, par le bas, et pousser en haut, tac, une fois qu'il est mis sur le flash, il se clipse comme ça, et ensuite, je mets, hop, la softbox. Comme ça tac et c'est magnétique donc là j'allume le flash je vais mettre un petit coup de flash hop et normalement vous voyez la lumière rouge voilà voilà donc après tac tac ensuite hop je retire le gel que je viens remettre ici donc pareil hein, on a tout on a toute la gamme euh, on a toute la gamme de gel c'est euh, du plastique c'est dur donc c'est pas euh, quelque chose de mou en fait comme on a l'habitude de voir sur euh, sur euh, les flashs principalement on voit sur les flashs c'est euh, euh, une, une feuille en fait de gel donc là non c'est dur ça vient vraiment se clipser vraiment à l'intérieur hop comme ça et là tac je le retire je le mets à l'intérieur tac Hop. donc voilà voilà pour la partie présentation moi ce que je vais faire c'est que je vais monter un petit studio mobile je vais faire quelques tests avec, euh, avec ces gels de couleur pour vous montrer un peu ce que ça vaut et euh, ce qu'il est, qu est possible de faire avec des gels créatifs et surtout avec cette euh, cette softbox donc franchement c'est une softbox c'est pliable et je vais vous montrer à quoi ça sert c'est parti. Alors voilà les amis, on se retrouve euh, dans un petit studio mobile que j'ai monté, donc euh, j'ai mis un fond blanc donc, euh, pour qu'on puisse travailler dessus, j'ai mis un trépied euh, pour tenir le fond, euh, là il y a le flash qui va venir éclairer l'objet, donc en fait on va faire de la photo de pack shot. Euh, on va voir avec euh, donc, le Creative lanterne Kit, donc avec ça, on va voir ce que ça apporte sur l'image. Euh, je vais vous montrer des exemples et bien entendu, étant donné qu'il y, euh, y a les gels de couleur dedans à l'intérieur, eh ben, on, va, on va les essayer effectivement pour voir un peu l'effet que ça donne. Donc euh, c'est parti Donc je vais photographier en lumière directe avec le flash comme ça et avec la créative lanterne avec ça, pour vous montrer la différence que ça. Alors. Donc là, je suis réglé en mode manuel sur le flash. Hop, Je suis réglé en mode manuel. Je fais ma mise au point. Je suis sur le fond blanc. Et je flash. Donc là, je vous montre le résultat. Maintenant, je mets la petite créative lanterne Hop, ici. Elle est bien positionnée, du coup elle est, donc il y a les mêmes réglages, hein. un quart de flash, Hop. et là je photographie, et voilà, et là je vous montre les différences. Juste pour que vous voyez, en fait, au niveau de la puissance, donc ça a un impact sur la puissance, effectivement, donc avec les mêmes réglages, on a une lumière qui est complètement atténuée. Avec la puissance, avec la, la créative lanterne. Donc voilà. Juste pour vous montrer, on était à la même puissance. On est à un flash qui a, on est à un flash qui a un quart de puissance. Et du coup, euh, on est resté pareil. Donc on a des réglages en vitesse. On est à 1250 250ème de vitesse à F8. Et à ISO 200. ISO 200 parce que sur le, le XH1, c'est les ISO le plus bas pour photographier en haut. Donc voilà. Donc je vous ai montré la différence que on a entre les deux avec la même puissance. Alors voilà, les amis. Donc là, je vous ai montré l'exemple vraiment euh, typique. Donc du coup, l'intérêt de la créative lanterne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais utiliser euh, des gels de couleur. Donc le défi ici, c'est vraiment d'utiliser. Euh, uniquement la créative Lanterne avec une seule source de lumière donc du coup, si j'utilise une couleur ici, que je, que je mets à l'intérieur du coup, toute l'image aura une couleur euh, uniforme parce qu'on est avec une seule couleur, ça veut dire que si j'éclaire avec, par exemple, là je vais prendre du rouge si j'éclaire avec du rouge et eh bien ma photo toute la photo sera rouge si je veux euh, avoir juste le fond rouge mais avoir la montre éclairée, il va falloir utiliser deux sources de lumière, donc deux flashs. Hop, hop, hop, je vais mettre le rouge dedans, hop, ma plaque, tac, donc là. Je vais éclairer en rouge avec la lanterne. Du coup, ce que je propose, c'est vraiment de. Bon, déjà de vous montrer, de faire une photo, hop, uniforme, et vous verrez en fait tout apparaîtra en rouge. Donc, allez, go, c'est parti. Allez, go, c'est parti. Donc là, je suis proche. Là, je vais tout éclairer en rouge. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai pris une photo simple. Tout est rouge avec la lanterne. Si j'enlève la lanterne, tac, et que je photographie, sans la lanterne, hop, et voilà ce qu'on a, vous voyez, du coup, on est moins uniforme tout de suite, donc voilà, la créative Lanterne, elle peut servir à ça, par exemple, voilà les amis, je vous ai montré un peu l'intérêt euh, du gel coloré rouge, euh, ce que je vous propose, bon, je vais reprendre le rouge, ce que je vous propose, c'est d'utiliser une autre couleur pour vous montrer un peu, mais comme vous avez pu voir, grâce à la créative Lanterne, je suis uniforme tout simplement. Donc, je range le rouge. Je vais prendre du bleu. Je vais faire le test avec le bleu. Est-ce que si... Ouais. Je vais faire le test avec le bleu. Donc, du coup, je vais la ranger ici. Hop. Donc là, on a du bleu. Just blue. Hop. Donc, j'ai ça. Hop. Je le mets à mon flash ici. Tac. Il se clipse. Euh, je mets... Ma créative lanterne ici que j'ouvre et du coup je suis prêt à flasher. Voilà, un en place donc là je suis prêt je shoot. Hop. comme vous pouvez le voir là on a un dégradé euh, qui tire du bleu clair au au bleu au, au sombre. Du coup et eh ben je mets la créative lanterne, je photographie avec le bleu et hop. Voilà, du coup, on a un bleu qui est tout de suite, voilà, mieux réparti. Alors voilà les amis, je vous ai montré un peu les exemples euh, avec du gel coloré rouge, avec du gel coloré bleu. Évidemment, donc c'est des plaques en fait qui se mettent donc dans l'adaptateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh, comme vous avez pu le voir, grâce à la créative Lanterne, ça permet d'avoir une couleur qui est uniforme. Donc du coup, vraiment, quand je n'utilise pas la créative Lanterne, je me place donc à la même distance, je mets les mêmes réglages, donc un quart de flash, euh, un quart de puissance pour le flash. Et vous avez pu voir que tout de suite, on a un bleu ciel dégradé vers le bleu sombre. Pour la couleur rouge, c'était un truc qui était jaune-orangé et qui partait sur l'orange. Comme vous avez pu voir, en utilisant la créative lanterne, ça permet d'uniformiser toutes les couleurs. Alors là, bien évidemment, on a une photo qui est soit toute rouge, soit toute bleue, voilà, en fonction des gels utilisés. Mais bien évidemment, si j'utilise la créative lanterne et que je la projette sur le fond, je vais avoir une lumière totalement diffuse. Euh, sur mon fond. Par exemple, si je veux un fond couleur rouge, je vais mettre du rouge et je vais projeter la lumière simplement sur mon fond blanc qui, au lieu d'être blanc, va devenir rouge de manière uniforme. Alors, donc ça c'est un exemple hein, de créativité bien, bien entendu ou après vous, vous avez votre créativité à vous. Vous pouvez développer autre chose. Moi, je vous montre juste un exemple de ce qu'il est possible de faire avec. Une fois ensuite que j'ai mon fond couleur rouge, je vais vouloir éclairer ma montre. Donc du coup, il va me falloir une autre source de lumière. Donc là, ce n'était pas vraiment l'exercice que je voulais vous montrer ici en vidéo. C'était vraiment euh, euh, là, vous montrer à quoi sert la créative interne et ce qu'il est possible de faire avec. Mais voilà, si je souhaite transformer mon fond couleur rouge, je peux et j'apporte une autre source de lumière, euh, un autre flash qui vient éclairer ma montre. Donc, euh, soit je peux choisir un autre gel de couleur, donc par exemple, si j'éclaire en rouge, je peux choisir, je sais pas, du jaune, orangé, voilà, quelque chose qui vient démarquer un petit peu et colorer en fait la montre en jaune, orangé et derrière garder ce fond rouge. Voilà, ça c'est juste des exemples pour euh, vous montrer que c'est tout à fait possible de le faire. Donc voilà, l'intérêt de la créative Lanterne c'était surtout de vous montrer qu'on peut projeter la lumière de manière uniforme donc sur la scène, bien entendu ça dépendra en fonction de la puissance du flash, ça dépendra aussi euh, de votre distance par rapport à votre sujet et voilà. Voilà c'est tout ce que j'avais à dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si elle vous a plu mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage pour la suite et puis ça m'encourage aussi à vous proposer de nouveaux produits. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite du contenu et puis moi je vous dis à bientôt